Bonjour, je m'appelle Jennifer Ruffier. Il y a 18 mois, je suis arrivée dans l'entreprise en tant que rédactrice souscription marché public au sein du service pilotage partenaires et offre client. Il s'agit d'un service permettant de traiter et répondre à l'ensemble des appels d'offres. Notre mission principale est de gagner de nouveaux clients et de conserver ceux qui arrivent à terme. <musique> Chaque jour, nous assurons les tâches liées à la réalisation des dossiers d'appel d'offres pour les risques statutaires, santé-prévoyance et IARD. Après avoir reçu l'acceptation de l'une de nos compagnies partenaires pour répondre à l'appel d'offres, j'analyse le cahier des charges de la collectivité, en fais une synthèse précise pour l'assureur. Je prépare le dossier qui sera à remettre sur la plateforme dématérialisée avant la date limite de réponse. Pour proposer le meilleur tarif à nos clients, nous négocions avec les compagnies partenaires en s'appuyant sur notre analyse technique des cahiers des charges et des statistiques. Ces éléments sont transmis aux compagnies par le biais d'une demande de tarif. En complément des appels d'offres, les collectivités ont la possibilité de souscrire des contrats en gré à gré. Dans ce cadre, j'envoie également les projets d'assurance lorsque nous avons été sollicités par un prospect ou un client à la suite d'un rendez-vous commercial ou d'une demande qui nous parvient en direct. Notre métier est essentiel dans l'entreprise puisque nous sommes le point de départ de la vie d'un futur client. Je suis quotidiennement en relation selon les risques avec l'équipe lecture annonce pour le suivi de la publication des offres, les commerciaux pour le suivi des appels d'offres et la relation client, le service contrat, les compagnies d'assurance et bien sûr les clients. Ce qui me plaît dans ce poste, c'est de pouvoir élaborer une proposition d'assurance que l'on a négociée en amont auprès des compagnies. J'aime également l'autonomie, le partage avec les équipes et le fait d'avoir rejoint un groupe tel que Reliance.